Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer une petite modification sur mon VTT Enduro électrique. C'est une petite modification que j'ai vue sur la chaîne de Sam Pilgrim. C'est un pilote anglais qui fait pas mal de vidéos Enduro et tout ça. Et il avait fait une petite modification sur son vélo, c'est à dire qu'il avait en fait changé sa roue arrière ou en tout cas modifiée pour qu'on puisse en faire un vélo de drift. Un peu de la glisse tout ça on va essayer. Donc ce qu'il avait fait c'est qu'il avait euh, mis du plastique autour de son pneu et avec la puissance du vélo électrique en fait ça arrivait à burner. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé du plastique. Donc tu vois là la matière ça c'est à la base je crois que c'est une gouttière, une gouttière en plastique ultra lisse. On va essayer de découper euh, des petits morceaux. Tac tac tac. Normalement le diamètre il est pile poil. Ça peut se clipser comme ça sur le pneu tu vois, tu vois ça rentre nickel. Et après, tu sais, ça va faire un petit peu. Euh, tu sais, comme dans les cartes. Les karting, souvent, ils mettent des fois des trucs en plastique pour que ça glisser encore plus. Bon, là, on va se taper d'une petite session drift. Donc, euh, atelier mécanique. C'est parti. Juste ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un pneu qui traînait sur un autre VTT. Un pneu beaucoup plus fin. C'est une section de 2-1. Un truc que j'ai trouvé sur un vélo de cross. Parce que ici, il faut que ça passe à ce niveau-là, tu vois. Si le pneu plus le plastique passe, je serais bien content. Tu sais, il y a du rite, il faut éviter de l'arracher. Donc, normalement, ça devrait être euh, pile-poil. Genre une vingtaine de centimètres. Bon, on va prendre une chaise, hein, parce que Ça va prendre un petit moment. Allez, let's go. Ah. Voilà Hop là T'as niqué mon montage là <rire> Je voulais faire ça. regarde Petit time lapse Voilà tout ce qu'on a coupé Non en vrai ça allait vite On a mis 3 minutes à le faire Maintenant ce que j'espère c'est qu'on aura assez de petits morceaux pour faire l'ensemble de la roue arrière Tac Oulon Uno. Bon, tu crois que je le colle ou je superpose Non je le mets comme ça, non je, oui. pense, je pense comme ça, vas-y on va essayer La question déjà ce que je vais voir c'est est-ce que ça passe dans le cadre Oui Ouais wow, à l'aise, pas beaucoup de marge mais ça va Du scotch c'est là, faut que je le scotche bien Ça va être sur le côté là Si là j'arrive à scotcher quand j'avais vu la vidéo de sam ça m'avait tellement fait rire il se mettait de ses gamelles bon j'espère que je vais pas en avoir trop des gamelles non plus mais ça faisait vraiment genre euh, la roue qui pouvait partir en slide dans tous les sens ça avait l'air bien fun après je le fais avec un vélo électrique hein, mais ceux qui ont de la force et de la motivation ils peuvent le faire avec un vélo normal hein. je pense que ça va tellement glisser qu'on doit pouvoir le faire avec un vélo normal hein. ça ça vaut genre je l'ai acheté à, à casto là ce, cette gouttière, ça vaut 15 balles hein. donc si vous laissiez chez vous franchement ça va enfin, je dis ça 15 balles mais si c'est pour jeter à la poubelle au bout de deux secondes parce que ça marche pas ça serait un peu con ça a pas de la gueule déjà mon vélo là Salut. Il fait une roue du futur je trouve, tu sais genre un peu un vélo futuriste maintenant avec la roue, le scotch doré, argenté plutôt. Petit test déjà blanc, on va allumer le moteur, on va se mettre niveau maximum. Prêt oh wow. Ok, vas-y je vais mettre un casque quand même parce que je pense qu'on va se mettre une gamelle. Et on se retrouve dehors pour le premier essai du vélo roue plastique. Regarde déjà comment ça roule là. On entend bien le PVC, tu vois. Je monte dessus Vas-y j'y vais tranquille déjà Allez c'est parti Ça va ça va ça fonctionne Juste là ça s'est déscoché mais ça va Premier burn vas-y Je vais mettre une petite vitesse pour que ça burn un peu plus T'es prêt pour le premier essai Oh putain ça glisse de fou Oh c'est le feu Là j'y vais tranquille, j'ai peur de tout arracher pour commencer. Mec c'est casse-gueule C'est casse-gueule de fou Je vais essayer un petit virage contrôlé fort C'est tellement nerveux mec regarde regarde C'est trop bon il y a juste en freinant aussi Ouh On se aller sur la glace franchement oh, oh, oh, <rires> un oh mec, Je pensais pas que ça allait glisser autant Pour avoir déjà roulé sur la glace C'est exactement le même feeling C'est énorme En vrai c'est trop bon attends viens Viens je me fais un petit circuit en mode drift Je me prends genre les plots là du chantier Ah il y en a un qui prend en deux là Il est encore bon ça va encore Ah t'as vu comment il s'est usé En oh, à peine deux secondes Là je suis déjà passé à travers Je me fais un petit circuit tranquille regarde Là un peu tu sais comme les mecs en drift, tu sais, je dois tourner autour là, ça peut être pas mal ça Mais je, je vais essayer de contrôler genre Juste pour que ça parte doucement Là tu vois ça a envie de partir déjà Oh, oh, oh. C'est une tuerie Eh mais dès que ça part, ça part d'ouf Oh Ah Merde ça bloque Ça y est, ça y est c'est le début de la fin Ah non il s'est juste des déscotché Je commence à brûler le, le scotch Tant que c'est pas cassé, ça continue Faut que j'arrive mon drift alors Je pense qu'il aime pas que je tourne le truc Waouh Ah, ça y est, j'ai perdu un bout Merde Ok, il faut que je re -scotch. Hop, on va le remettre. Essayez ça chez vous. Franchement, c'est énorme. Ah. Petit rafistolage. Bon, on en aura bouffé du scotch aujourd'hui. Je vais mettre la dose. Ok, ça repart. T'es prêt Et tant que ça burn. Faut que j'arrive à faire un tour et à rester sur le vélo. Oh il y a un bon début là, ça commence à maîtriser. Prêt C'est chaud à piloter. Hein. Ouah, quand ça part, ça part. faut que j'arrive à faire un tour du truc en drift. Et à rester sur le vélo. Hein. Là, je me mets un peu en avant pour que ça part. Ok. Ah, presque. Là, ça... Ah mais dès que ça part, ça part. Ok, ok. Ok, j'ai le truc. Ouais, ouais. Oh il y avait un truc Je vais pas me mettre en boost sur le moteur Je vais me mettre en, en trail Un poil moins Je pense que le moteur il est trop nerveux même pour la roue là vas y go Ok ah, Pause mécanique Il me refaut du scotch Ah j'ai perdu des bouts Regarde ça Bah là il s'est carrément pété J'ai dû perdre des bouts quelque part Surtout quand je mets de l'angle je pense que ça arrache tout 180 Allez, ah, jusqu'au bout du PVC. On l'achève. C'est plutôt moi qui vais m'achever là, je crois. Boudoulou. Ah, j'ai un peu fait trop le bourrin là. Merde. J'ai tout pété, ça y est. Un peu de scotch. Ok, ça repart. Oula, il y a un rillon là ça commence à devenir n'importe quoi là scotch ce sera le mot de la vidéo du scotch le truc je l'ai poncé quoi celui-là. Oh ce qu'il faut c'est que j'aille en ligne droite parce que dès que je pars en drift et là où j'arrache tous les tuyaux ça tient toujours j'ai perdu un bout ah ouais là j'ai perdu un bout effectivement Et il commence à recevoir pas mal le PVC là Alors là, celui qui est vraiment trop chaud il le met à l'avant et à l'arrière T'imagines le truc Je pense qu'il finit par terre en une seconde Dernier coup je pense que ça sera le dernier essai de la, euh, de la journée pour ce, ce PVC là Je vais jusqu'à la mort Drift américain faut que ça burn faut qu'il y ait des flammes oh, euh, Faut que ça continue On va péter le pneu Vas-y Faut que ça pète le pneu il tient bien hein. Vas-y Je pensais qu'il va lâcher à ton avis Oh ça y est ça y est, on a tout pété, voilà. Est-ce qu'on a réussi à faire des trous quand même dedans, euh, à part tout arracher euh, On peut dire que ça fait un trou, non Là, il y a un trou aussi, là. Là, on a réussi à faire un trou. Faut voir, j'enlève tout. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous a plu, les gars. Ça m'a donné envie d'en refaire. Ouais, ce que je vais essayer, c'est de trouver une autre manière, un truc pour que ça tienne vraiment, vraiment longtemps, tu vois, qu'on puisse se faire un test. <rire> Hop, ça, c'est tout pété. Poubelle. Maintenant, on va rider avec un vrai vélo. Je vais essayer le bunny-up partout, le, le machin rouge où on était, avec l'électrique. Ah, avec les legs, je sais pas si j'y arrive. Il à... faut le soulever les legs quand même. Ouais, oh, jamais de la vie. Je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Attends, je triche un peu pour commencer. Je vais mettre ça devant pour que ça me fasse un tremplin. Si je le tape, il transverse. Hein. Au pire, ça me prend du plastique pour ma prochaine roue. Voilà. New try. Vas-y. Oh, bah là, ça a touché. Ah, par contre, cette hauteur-là, peut-être que je peux la faire. Attends, sans le bout de bois. Mec, regarde ce que je viens de trouver. J'ai plus de roue en plastique, mais j'ai peut-être du plastique. Je vais essayer de le caler là derrière le trottoir. Je pense que je pourrais burner là ou pas Ah, ça accroche un peu. Ah non, ça accroche trop. Tant pis. Wow, Celle-là peut-être. Voilà. Ah, je suis sûr que c'est faisable. Faut que je me chauffe, c'est tout. Mec, c'est pas grave. Regarde, j'ai plus de roue. Le burn, le burn. Le burn, le burn. Ah, ça glisse pas assez. Je pensais que ça allait glisser de ouf. C'est un peu trop humide, si je te le fais là, là. C'est moins fatigant avec la roue en plastique, hein. Ah, viens, on retourne sur le petit truc rouge, là. Je vais essayer de le sauter en bunny-up. Ça va le faire. Un vrai bunny, on veut. Oh, oui You Un gros stoppie. Ouh. Moi, je suis content, ça fait combien, ça Une roue, 10 cm Merci. Sympa Bon j'espère que cette vidéo vous a plu Si vous voulez un deuxième épisode de la roue en plastique Il suffit de me le dire dans les commentaires De lâcher le petit pouce bleu c'est le meilleur moyen De me faire savoir que si vous avez aimé un peu le concept Et puis je vous dis ben, à la semaine prochaine Pensez à vous abonner Ciao les gars